get Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du Lab, et oui, laboratoire de nouvelles idées digitales et pastorales à partager. Et le Lab, c'est surtout une collab entre RCF Jesus box et l'école Pierre, qui se mettent au service de l'église. À mes côtés, donc, deux pros du digital et des chroniqueurs aussi, le temps du Lab, à Casenave, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de Jesus box et en duplex depuis nos studios à Lyon. Guillaume Caille, Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur et fondateur de l'école Pierre, une école de louanges, leadership et évangélisation. Alors au programme de cette émission du Lab, des constats, des conseils créatifs, innovants et bien évidemment du concret. Le but, eh c'est vous donner des clés pour vous faire vivre la foi et animer la vie de votre paroisse ou de votre communauté sur les réseaux, euh, particulièrement en cette période historique. Alors pas besoin de sortir d'une grande école pour écouter ce qui va suivre, car créer sa chaîne YouTube et faire des vidéos est à la portée de chacun, vous allez le constater. Alors Restez à l'écoute, nous sommes ensemble pendant 25 minutes. Tout de suite, place au constat du lab avec nos chroniqueurs. Avant cela, un petit bonjour à notre invité. Il est là, il a le feu, il est basque, pur jus en duplex depuis Bayonne. Nicolas, bonjour Bonjour Marie. Alors on va découvrir vos talents mis au service de votre paroisse. Ce sera dans quelques minutes. Avant cela, Amaru Cazeneuve, à vous l'honneur, le Kazeneuve. lab Cazeneuve, le lab démarre pardon, avec votre chronique. Ben oui, euh, tout à fait Marie. Euh, vous savez quoi Vous savez ce que j'ai fait euh, dimanche dernier Non. Vous êtes peut-être resté chez vous regardé la messe, j'imagine <rire> Ouais, pas du tout. Enfin, si, euh, j'ai essayé, mais franchement, euh, soit le combat spirituel était trop fort, soit il faudra impérativement que je fasse partie euh, des 30 élus dimanche prochain, parce que... Là, franchement, c'était les, les tapisseries de l'Apocalypse dans mon sang. Donc, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, euh, Je ne sais pas par quel miracle, dimanche matin, ma fille a remis la main sur un jouet, euh, un petit bus qui chante. Euh, bon, c'est vrai que je prie très régulièrement Saint-Antoine pour m'aider à retrouver mes affaires. Mais là, Marcus le MidiBus, il ne faisait pas partie de la liste. Lui, hein. Je me demande même si je ne pas planqué, ce jouet, tellement il m'énerve. Euh, vous savez, c'est le genre de jouet euh, qui a ses piles d'origine... Mais qui euh, fonctionne parfaitement, même 7 ans après d'utilisation intense. C'est peut-être un miracle. Ouais, franchement, <rire> moi, je me demande surtout s'il n'est pas possédé, en fait, euh, le jouet. Alors, euh, c'est quand même pas un jouet qui vous a empêché de suivre la messe, Amaro euh, Oui, vous avez raison, Marie, ce n'est pas la faute du jouet. Mais bon, euh, quand le prêtre a lancé le champ d'entrée, à la maison, nous on a entendu euh, Je suis Marcus le Minibus, je <rire> fais de nombreux trajets. Je suis... Bon, et ça, ça a duré pendant euh, toute la messe. Hein, euh, et si vous ajoutez à ça la dizaine de textos d'amis qui m'invitaient euh, à les rejoindre sur leur messe pour vivre un moment spirituel formidable, bah moi forcément j'étais un peu largué quoi et puis en plus j'étais partagé quoi parce que franchement les invitations ça avait l'air hyper sympa vous savez c'est comme au self quand vous arrivez et puis que tout a l'air bon, mmh. euh, bah ça vous met la pression quoi. et le choix du repas bah ça devient un enjeu, c'est vrai, hein, personne n'a envie euh à ce moment-là de sortir du self en disant ouais finalement c'était beau. Mmh. Hein, euh, surtout quand votre collègue il repart repu et qu'il arrive et qu'il félicite le chef quoi. Même ma mère, elle m'a envoyé un texto pendant la première lecture pour me dire qu'il fallait absolument que je suive la messe de sa paroisse Bon, euh, nous euh, de notre côté, on arrivait euh, doucement à l'Évangile et puis euh, bah, Marcus à ce moment-là, il emmène tranquillement Jésus vers sa croix. Quoi. On parle toujours euh, bien de Marcus, le soldat romain cette fois. Oui, alors, pardon. Non, pardon. Euh, oui, je sais ce que vous dites. On n'était pas sur l'Évangile de la Passion du Christ. C'était ma fille qui euh, avait mis un Playmobil sur euh, de, de Jésus sur son minibus Marcus qui emmenait donc Jésus euh, vers deux caplets en forme de croix. Bon, là-dessus, ma mère me renvoie un texto pour me demander comment elle pouvait partager le lien de sa messe. S'ensuit un échange de textos où ma mère croit qu'en fait, on est en train de regarder la même messe qu'elle, et puis du coup, bah elle la commente, quoi. Alors, elle me dit des trucs qui sont, vachement sympas et intéressants, mais genre avec 15-20 minutes de décalage. Nous, on se retrouve sur la fin de l'Homélie. Là-dessus, je vois passer une notification de mon meilleur ami qui me dit eh, « Il est vraiment inspirant, non ?» bon, Je lui dis Oui, l'Homélie était sympa, mais pas dingue non plus, quoi. » Et il me dit non mais je te parle de Jean Le Cam euh, du Vendée Globe. Rien à voir. Ouais, rien rien <rire> à voir. Donc là je comprends que moi je vais pas m'en sortir et que le problème c'est que il n'y a rien qui me ramène à la messe. Je me souviens d'avoir visité un jour une église où on nous expliquait que toute l'architecture avait été pensée pour permettre aux paroissiens distraits de toujours euh, être ramenés à la liturgie. Euh, Ou que vous regardiez euh, dans l'église tout vous ramenait systématiquement à l'essentiel. Aujourd'hui dans le lab on va parler de la messe en streaming. Et on va essayer de comprendre comment on va pouvoir permettre à tous les paroissiens eh bien, de rester connectés à l'essentiel. Et vous savez quoi, Marie eh bien, Je suis très optimiste parce que euh, je sais que nous avons aujourd'hui tous les bons outils pour y parvenir. Merci Amaru. Allez, ce sera mieux dimanche prochain et puis particulièrement si vous faites partie de ces fameux 30 élus. Guillaume Caille, on vous retrouve depuis Lyon. Vous allez nous faire le portrait de notre invité. On vous écoute. Oui tout à fait, alors bonjour Nicolas. Nicolas vous avez 27 ans et vous êtes conseiller en sécurité mais ça n'a absolument aucun rapport avec la belle aventure que vous m'autorisez à raconter ce matin. En effet vous êtes au service de votre paroisse Saint-André à Bayonne depuis 10 ans et plus et vous êtes responsable de la communication. Vous êtes bénévole en temps normal, super héros en temps de pandémie. Si nous n'avons pas pensé à vous applaudir en mars, nous aurions dû, parce que vous avez permis à de nombreuses personnes de se réanimer, enfin, que dis-je, à se reconnecter depuis leur ordinateur et leur compte YouTube. L'épopée commence le 14 mars, lorsque vous entendez ça. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Vous l'avez reconnu, c'est notre président Emmanuel Macron qui s'apprête à annoncer la fermeture des lieux de culte. Sans tarder et évidemment sans vouloir vous challenger, votre curé vous prévient. Si on ne fait rien, nous perdrons l'ensemble de nos paroissiens. Ne rien faire, perdre nos paroissiens. Vous ne savez pas laquelle de ces deux idées vous est la plus insupportable, mais vous en avez assez dit pour agir. Et si on lançait une messe en streaming, déjà bien équipé d'une webcam, d'une clé 4G et d'un total cumulé non croissant de 4 abonnés sur votre chaîne YouTube, vous vous êtes lancé. Le succès de l'opération est à la hauteur de l'enjeu. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. 1360 abonnés. Ça aide à oublier les freins, les doutes et les hésitations. Car ce qu'il reste à la fin de cette belle aventure, eh ben, c'est vous qui allez nous le raconter. Alors justement, Nicolas, c'est quoi C'est le challenge technique qui vous a d'abord accroché quand le confinement a été annoncé Tout à fait, il y a eu d'abord un challenge technique. Effectivement, parce qu'on a démarré avec rien, j'ai envie de dire, avec un ordinateur, une webcam. Et derrière, il y avait quand même, de la part de mon curé un, en, un, un enjeu pastoral, puisque sa phrase m'avait fait quand même réfléchir. Euh, j'ai peur de perdre mes paroissiens. Pour un prêtre, quand même, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, il a fallu qu'on qu fasse vraiment le nécessaire pour garder ce contact avec nos nombreux paroissiens. Et ils étaient au rendez-vous. Voilà. Justement, vous avez passé la seconde. Vous avez mis quoi en place en premier alors en premier un ordinateur, une une webcam ouais. tout à fait euh, basique, et ensuite euh, donc on a commencé l'aventure comme ça, euh, et après on s'est dit ben il va falloir qu'on rende acteurs nos paroissiens parce que c'est vrai qu'ils sont devant leur écran. Euh, mais forcément, il faut qu'ils soient acteurs quand même. Euh, donc, euh, on a décidé de, ben, de dire à nos enfants de cœur qu'ils ne pouvaient plus se retrouver euh, à l'Église autour de leurs prêtre, mais de, de les inciter à mettre leur robe devant leur écran. Alors, ça peut paraître euh, un peu bizarre, euh, mais ils ont tous été au rendez-vous. Ensuite, eh ben, on a décidé de diffuser les paroles des chants. Alors, au début, avec un vidéoprojecteur sur euh, le mur de la chapelle. Puis après, on a pu techniquement les intégrer directement dans la vidéo. Et enfin, un concours de Serge pascal, puisqu'on était dans le carême et on a passé le tridium pascal derrière confiné, derrière nos écrans. Donc voilà, on les a rendus acteurs et ils étaient aussi au rendez-vous. et Justement, ces paroissiens, ils vous ont fait des, des retours assez rapidement oui, on a eu de, de, de grands retours, vraiment des, des encouragements énormes. Euh, on a eu de très, très beaux messages, très touchants de, de partout dans le monde. Hein, je, vraiment, je, il, faut, il faut le dire aujourd'hui. On a des paroissiens qui, qui étaient à l'étranger, qui nous suivaient, qui nous ont encouragés à continuer euh, parce que c'était la grande question. Euh, diffuser la messe, ça se fait actuellement sur France 2. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on le fasse Mais En fait, on s'est rendu compte que oui, puisque nos paroissiens avaient besoin de retrouver leur église, leur prêtre, de se sentir dans la communauté. Et d'avoir donc des repères. Est-ce que selon vous, Nicolas, la vidéo, c'est une évidence pour votre paroisse pour la suite ou juste, ça va juste être le temps de, de ces confinements Alors c'est une évidence, je le crois et euh, j'en suis persuadé. C'était quelque chose qu'on ne faisait très peu au début dans la paroisse et c'est quelque chose que je voulais mettre en place. Et j'ai envie de dire que le confinement ben, nous a lancé un coup de boost et on va continuer. C'est vraiment notre but de continuer dans dans cet esprit-là. Voilà, la suite, on va en parler dans quelques instants. On se retrouve dans un instant, justement, ça va être l'interview un petit peu start-up du Lab. <musique> Alors, on l'a compris, des messes en streaming, aussi euh, le cathé du curé, d'autres vidéos, capsules pour euh, votre paroisse de Bayonne Centre. Nicolas, on va faire des questions un petit peu plus ciblées. Euh, le plus dur au départ, c'était quoi mais ça a été techniquement, parce qu'effectivement, euh, techniquement, on n'avait pas de connexion Internet. Euh, c'est ce qui nous a freiné au début. On s'est dit, mais comment on va faire pour diffuser la messe en direct euh, Et finalement, on a retrouvé dans mon tiroir une vieille clé 4G qu'on n'utilisait plus et qu'on a décidé de remettre en route. Et c'est grâce à ça, vraiment, qu'on qu a pu euh, lancer cette aventure. Et ça a été un vrai, un vrai problème technique au début. Vous êtes plusieurs à porter ce projet, il n'y a pas que vous Nicolas Tout à fait, voilà, il n'y a pas que moi, j'ai une équipe derrière moi, donc j'ai Olivier euh, qui m'aide beaucoup dans ce projet-là, et euh, on a décidé de créer une, une équipe euh, de jeunes de la paroisse qui sont très très motivés, euh, qui ont plein d'ambitions et de très beaux projets pour la suite. Pour vous c'est quoi la valeur ajoutée pour une paroisse, de faire des vidéos, où on l'a un, un petit peu évoqué, un petit peu touché du doigt, mais euh, pour votre paroisse de Bayonne Centre alors effectivement, euh, la vidéo c'est bien, mais derrière on a quand même un message à faire passer et euh, on a on a le but de toucher quand même des personnes qui sont pas forcément proches de l'Église et proches de la foi et euh, c'était vraiment notre notre particularité, on a vraiment voulu euh, toucher ce genre de personnes qui, pour des raisons euh, diverses et variées, euh, n'osaient plus mettre un pied dans l'église euh, pour des problèmes personnels. Mais grâce à ça, on est persuadés que c'est un premier pas pour que les personnes euh, puissent ensuite euh, revenir dans l'église prier avec nous. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait euh, pas seulement euh, la retransmission de messe en streaming, mais que vous avez mis en place, j'appelle ça des vidéos capsules mais euh, voilà, des, euh, le caté du curé ou d'autres euh, types de, de supports tout à fait, effectivement, on a décidé de, de, de créer ce, cette petite vidéo caté du curé parce qu'effectivement, euh, euh, on voit que dans la liturgie, il y a plein d'objets de, de, de, matériels qu'on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent, quel est leur sens derrière. Et on a décidé, vis-à-vis -vis de ces, avec ces vidéos-là, euh, d'en expliquer. Et on a eu un réel succès aussi. Et à côté de ça, donc le caté qui se fait, le catéchisme pour adultes, qui se fait désormais aussi en visioconférence. Euh, donc c'est vraiment une belle aventure aussi. <rire> Alors je vais employer un terme un petit peu jargonneux, mais ce serait quoi, selon vous, le facteur différenciant de la paroisse que, que vous accompagnez pour toucher et avoir ce succès sur le numérique avec vos petites vidéos ou alors la messe en streaming Alors après, on ne cherche pas à avoir du succès. Ce hein. n'est pas, on, on, voilà, on pas, voilà. pas notre but, mais on veut vraiment toucher les personnes pour qu'elles aient quand même une... Une matière, même puisqu'on ne peut plus se retrouver, on ne peut plus se rencontrer. Euh, voilà, On cherche vraiment à ce qu'il y ait une matière pour, pour qu'ils puissent, se, se, qu puissent continuer pardon, à, à réfléchir sur la foi et tout ça. La suite rêvée, la suite idéale, ce serait quoi pour vous Nicolas bien, La suite idéale, j'étais très surpris de, par mon équipe. Euh, on se retrouve euh, assez souvent par visioconférence euh, avec euh, mes jeunes. Et, euh, et alors là, il y a une idée qui est, qui est venue sur, un, sur une personne qui dit « Mais pourquoi euh, on ne ferait pas une émission, euh, une émission le dimanche avant la messe ?» Euh, en interviewant euh, le prêtre, en, en relativisant les, les annonces, en donnant quelques annonces de la semaine. Voilà, donc j'ai été très surpris de, de, de cette idée-là et, euh, et vraiment c'est quelque chose que je souhaite mettre aussi en place, alors avec euh, quelques mesures, quelques il voilà, faut que ce soit encadré tout ça, mais, mais ça peut être vraiment une, une chouette idée derrière. Est-ce que pour vous ce, ce confinement, ces confinements ont été un vrai labo de créativité tout à fait, ça a été un labo de créativité puisque, euh, je vous dirais clairement, on n'était pas prêts, il hein, faut le dire. Euh, notre paroisse n'était pas prêt euh, euh, au confinement, à, à être actif autant sur les réseaux. Euh, mais ça a profité finalement, qui le croirait, ça a profité pour, pour justement créer cette nouvelle dynamique. Est-ce que vous avez des, des exemples de retours de paroissiens à nous, à nous partager Nicolas Oui, tout à fait, comme je vous disais, hein, des paroissiens qui, qui euh, tous les jours euh, nous suivent sur Internet, euh, commentent les, les homélies de, de, de notre prêtre, euh, par le chat des, des vidéos, euh, donnent des intentions de prière, tout ça, c'est vraiment très très fort. Alors on va dans un instant faire une courte pause musicale. Avant cela, on va parler un petit peu gros sous euh, demain. Si une paroisse qui nous écoute veut se lancer, euh, par exemple, vous, quel a été le budget que vous avez consacré à cette, cette mise en ligne et à la place du digital pour Bayonne Centre Eh bien, on a, on a fait un budget de 3500 euros pour l'installation que nous avons aujourd'hui. Euh, voilà, On avait deux solutions, soit une solution automatique qui coûtait plus cher, ou une solution manuelle qu'on a décidé d'adopter, avec la mise en place derrière d'une équipe de jeunes pour euh, permettre la diffusion de CMS. Amaru Cazenave, c'est beaucoup, 3500 euros Non, c'est juste savoir un peu à quoi ça correspond exactement. <rire> Concrètement. C'est-à-dire, ouais, combien il y a de caméras, qu qu'est-ce qu que ça représente, un, un mélange en vidéo, long, etc. Ouais. C'est juste, voilà, parce que sinon on ne voit pas très bien à quoi ça correspond, Nicolas, qu'est-ce qu que ça veut dire 3500 euros donc 3500 euros, c'est-à-dire qu'on a deux caméras en réseau sur notre église avec un ordinateur, une table de mixage, quelques micro-cravates et un logiciel pour le VMix pour la diffusion de la messe en streaming avec une connexion internet évidemment. Donc on essaiera de voir si c'est le bon équipement, voir aussi quelles sont les priorités pour les paroisses, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier, ce sera dans un instant, notamment avec Amaru et votre regard professionnel sur la question. Euh, justement, on va essayer de savoir euh, qu'est-ce qui est important de retenir sur cette initiative. C'est les conseils du pro et c'est tout de suite euh, dans euh, le euh, Lab. On va commencer avec vous, euh, Guillaume Caille. Quel regard vous portez euh, sur euh, tout ce dont vient de témoigner Nicolas euh, depuis bah, En fait, moi, en préparant l'émission et notamment en échangeant avec Nicolas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est plutôt euh, l'aventure un peu, je dirais, entrepreneuriale ou l'audace, la créativité qui a été mobilisée. Et... Euh, moi, je, je pense que ce que peut inspirer le témoignage qu'on a entendu de Nicolas aux, aux autres paroisses et, et églises, c'est vraiment euh, euh, que la, la, de la contrainte peut naître l'innovation. Et, et dans ces temps un peu troublés, j'ai l'impression que cette question de la créativité, elle est à la fois mise à l'épreuve parce qu'on on est un peu usé et en même temps restimulé. Euh, je pense à tous ceux qui, qui ont l'impression que... Bah que c'est plus possible quoi, de mobiliser des jeunes, de mobiliser une équipe, euh, de rejoindre les gens et, et qui voient toutes les barrières. Moi, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur, euh, sur les opportunit opportunités que ça, a, que ça a pu générer. Et sur le positif, Marou Cazeneuve, un mot aussi sur tout ce qu'on vient d'entendre bah Oui, alors euh, du coup, enfin, je, je réagis un peu. Bon, évidemment, euh, la messe en streaming, c'était euh, quelque chose... Bon, Déjà pu euh, mettre en place sur, sur d'autres paroisses, mais euh, effectivement, ça a été la grosse question du moment pendant le, pendant le premier confinement. Euh, on a vu qu'il bon, y a un deuxième confinement, donc forcément, c'est toujours d'actu. Euh, si, donc évidemment, on a entendu que mais Jean oui, Castex a confirmé ouais. euh, 30 personnes. Donc ça veut dire que messes en streaming, ça va continuer. Euh, J'allais presque dire, et c'est... Pardon, hein, mais, mais c'est presque un peu... Une, euh, une, une bonne nouvelle pour ceux qui, qui se sont mis à faire la messe en streaming, je vous explique pourquoi. Parce que la grosse difficulté qu'il y avait jusqu'à présent, je pense, sur ces messes en streaming, c'est qu'il n'y avait que le prêtre. Le fait d'avoir même 30 personnes, 30 paroissiens euh, dans euh, l'église... Euh, je pense que ça va vraiment beaucoup aider euh, tous les paroissiens qui sont devant leur écran. La grosse difficulté, difficulté qu'on avait en, fait, en suivant une messe euh, en streaming, c'était euh, de trouver notre place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait simplement face aux célébrants, euh, c'est difficile de savoir. On a besoin en tant que spectateur de se dire « mais où est-ce que je suis euh, dans ce qui est filmé ?» Et là, le fait de voir des paroissiens qui chantent, euh, même si on ne les voit pas face caméra, même si on ne les voit que de dos, ben voilà, Tout de suite, on retrouve notre place dans l'Assemblée et ça, ça va être hyper important. Et je pense sincèrement que ça changera beaucoup de choses pour ceux qui ont, qui ont démarré ces, ces messes en streaming. Nicolas, euh, vous avez à votre disposition pendant euh, quelques minutes euh, deux pros du digital. Quelles sont vos questions Alors, La première question, c'était euh, comment, comment placer nos caméras dans l'église Alors, c'est peut-être un peu compliqué, effectivement. Euh comme on le disait en rentaine tout à l'heure avec Amaru, mais avoir quelques conseils techniques, comment placer les caméras, la hauteur, tout ça, voilà. Première question. Et la seconde question, comparé, par rapport à l'enjeu la, à la, à que les jeunes ont de créer cette émission, voilà, je souhaitais comment savoir les encadrer, et euh, pour toujours avec, le, le enfin, ils ont tellement envie de créer cette émission, voilà, je veux savoir comment les encadrer et comment créer cette émission. Alors, euh, bah, pardon, je prends la première question, Guillaume, vous prenez le la deuxième. Marou, prends, voilà. <rire> ouais, très euh, bien, merci. Donc du coup, euh, sur la première question, sur le placement des caméras, c'est un vrai enjeu, hein, le placement des caméras, euh, parce que souvent, on considère ça comme très, euh, voilà, c'est pas, pas très grave, on place les caméras un petit en petit bonheur à la chance. C'est-à-dire, c'est pas au pied bonheur dans la chance, mais c'est souvent, il faut pas trop euh, qu'elles prennent de place, et surtout, il faut pas qu'on se les fasse piquer, donc du coup, elles sont souvent très en hauteur euh, et très sur les côtés. La vraie difficulté, c'est que euh, moi, en tant que réalisateur, je ne les placerai jamais là-dessus parce que, euh, grosso modo, il faut euh, essayer de maximiser un placement à hauteur des yeux. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est des vrais enjeux dans des grandes églises, mais privilégiez toujours d'avoir des caméras qui ont un zoom suffisamment fort pour pouvoir les placer assez loin euh, dans votre église et de les mettre assez bas quitte à, euh, j'ai envie de dire, les enlever et les remettre à chaque euh, messe. Mais c'est vraiment important parce que euh, de là va euh, naître aussi la qualité et, et le fait de réussir à permettre à votre spectateur de euh, rentrer dans la messe. – Guillaume Caille, votre réponse à la question d'encadrer de, les jeunes qui veulent faire une émission bah, ?– Moi je crois que c'est un sacré challenge, mais c'est encore une fois une belle opportunité parce qu'avoir euh, des jeunes qui viennent de se mobiliser euh, sur un sujet technique c'est l'occasion de les interroger un petit peu sur la question de leur appel, j'allais dire presque un peu de leur ministère, pourquoi pas, leur vocation en tout cas de, de laïc dans, dans l'Église. Et pour moi, c'est un job à part entière, c'est-à-dire que ce que je ferais à la place de Nicolas, c'est peut-être avoir une personne ressource euh, qui puisse encadrer, faire le point, euh, avec toujours euh, bah, ce trésor qu'on a de, de, <rire> hérité de l'armée, de dire euh, bah, en fait, il, il faut faire un briefing, des briefings tout le temps, tout le temps, et, et je crois que c'est comme ça qu'on peut installer une croissance technique, humaine et même spirituelle parce que dans ces services-là qui, euh, euh, qui vont à la rencontre de, de, bah, bah, du monde et plus largement que ce qu'on le faisait dans nos églises, euh, bah, il y a un enjeu énorme. Voilà, c'est la fin de cette émission. Une minute avant de rendre euh, ce programme, un conseil chacun a donné, un conseil voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission du Lab Amaro-Cazenave, on commence avec vous. Ouais, moi je dirais que ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement il ne faut pas avoir peur euh, de l'audace euh, je pense qu'on est plusieurs professionnels à essayer de se mettre vraiment au service aussi euh, quand euh, demain vous démarrez et euh, si vous avez des soucis techniques. Là on a créé typiquement un, un petit groupe euh, un petit groupe sur Facebook si vous avez des questions techniques, euh, allez s'appelle solutions vidéo pour l'église, et ben euh, posez vos questions et il y a toujours des gens qui peuvent y répondre. Guillaume un conseil euh, petit conseil, moi, ça serait vraiment de ne euh, pas hésiter à sortir de ce qu'on a toujours fait et essayer de toujours diminuer l'écart entre la culture du monde, entre les, les, les gens qu'on croise tous les jours au boulot euh, à l'école euh, et, euh, et nos propositions pastorales. Donc, os, ne pas oublier la question éditoriale, pastorale et vraiment le message qu'on apporte parce que la technique peut parfois euh, nous le faire oublier. Et Nicolas, vous avez osé, quel est votre conseil N'ayez pas peur. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour terminer cette émission. Euh, voilà, Il ne faut pas avoir peur de se lancer avec un ordinateur, une webcam, avec bien sûr l'ambition toujours d'évoluer, mais il ne faut pas avoir peur. C'est la fin du Lab sur RCF et sur les chaînes YouTube de l'école Pierre et Jésus-Box. Merci à chacun pour votre présence, vos témoignages, votre enthousiasme pour nous aider à vivre une vie pastorale et numérique nourrissante et innovante. On se retrouve la semaine prochaine.